Hey salut tout le monde, c'est Forbes de -ce Be Wild j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre à même mon écran deux intelligences artificielles afin de créer vos bullet points et vos descriptions pour votre listing Amazon. Depuis le gros buzz de Jet GPT en janvier dernier, j'ai voulu tester ce dernier et aussi un autre AI que j'ai trouvé bien intéressant qui se nomme Jasper afin de savoir si les robots peuvent nous aider pour notre business en ligne. Mais avant d'être plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Ok, premièrement, vous allez ouvrir une page Google, puis vous allez aller sur Amazon. Parce qu'on va aller sortir un listing d'un compétiteur pour faire des comparatifs, en fait. On veut savoir si l'intelligence artificielle est meilleure qu'un cerveau humain pour notre listing Amazon. On va y aller aujourd'hui avec un back, posture, correcteur. Nous, qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose comme ça. C'est des bullet points détaillés sur notre listing. Vraiment, c'est comme des 5 points highlights de notre produit. Avec ce listing-là, je veux vraiment faire des comparatifs. Ça a l'air d'être un vendeur numéro 1 dans sa catégorie, dans sa niche. Alors, on va aller voir si l'intelligence artificielle est capable de nous sortir quelque chose de similaire comme ça. On va commencer avec ChatGPT. Je vais ouvrir un autre onglet, je vais écrire ici Chat. GPT. Là aussi, vous allez cliquer sur « Try ». Bon, si vous voyez, cette page ici ça veut dire que chat euh, ChatGPT est à sa plus grande capacité en ce moment. Ils ne prennent plus de personnes pour se connecter. Alors, on va simplement y aller avec la deuxième option qu'on va faire des essais. C'est avec « « Hey, Jasper AI ». Ici, vous tapez comme ça dans la barre de recherche. Puis ça, je vais faire juste une petite parenthèse. C'est une intelligence artificielle payante. Alors, c'est sous forme d'abonnement. C'est sous forme aussi de mots. Ici, vous avez un 10 000 mots gratuits Et pour une période de 5 jours seulement. Par la suite, vous allez d'abord payer. Mais si vous voulez simplement, là, c'est votre premier listing, je vous suggère fortement de l'essayer quand même. Mais assurez-vous d'annuler votre abonnement avant qu'il charge les frais sur votre carte de crédit. On va cliquer sur « Try for free ». Maintenant ici, vous allez créer votre compte, vous pouvez soit l'ouvrir avec votre compte Google ou le rentrer, le rentrer votre nom, votre nom de famille, puis votre courriel. Moi, je vais rentrer mes informations et on se revoit de l'autre côté. Maintenant, vous êtes dans votre plateforme de Hey Jasper. Vous allez cliquer sur Template puis on va taper ici Amazon. Amazon. Ici, vous avez Amazon Bullets Point et Amazon Description pour faire votre paragraphe. On va commencer avec les Bullets. Ensuite, sous Product Name, simplement marquer la description le très abrégée de votre produit. Product Info on va essayer avec la même chose. For men and women. OK, benefits, features. Ça, ça veut highlights. Marquez high quality. On breathable, suitable for men and women. On va pas laisser d'un compétiteur. On va high quality, adjustable, invisible on the clothes. And invisible, visible on the clothes. Bon, « Invisible on the cloud. puis là, je crois que c'est terminé parce qu'on a juste 80 caractères qu'on peut rentrer. « Turn on voice », est-ce que vous voulez que ce soit professionnel, « Friendly »,« Funny », on va y aller avec « Friendly » and Professional ». Puis, on va avec « Generate ». Alors, qu'est-ce que ça donne? Wow, j'adore. C'est vraiment, on dirait que c'est <rire> des de points qui ont été créés par quelqu'un. Vous voyez ici, là, premium qualité en LED for men and women, high quality materials. Vous avez deux différentes versions. Une qui semble avoir un petit peu de moins de mots à l'intérieur de ces bullet points. Ici, high quality, suitable for men and women, breathable and comfortable. Oui, j'adore. Nous, on veut simplement aller prendre ça ici. On va copier. On va aller dans un Word, un fichier Word. Je vais copier mes exemples. Vous avez votre exemple numéro 1 ici en haut, exemple numéro 2 en bas. On va aller essayer de refaire deux autres bullet points. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Easy to use. Et pour un dernier, on va aller retourner ici. J'ai vu ça, straighter posture. Et on va cliquer sur generate. Et ça va nous faire d'autres exemples. On resélectionne notre texte. On fait « Copier et coller. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut créer le master des bullet points. On va commencer avec ça. Get that proud posture back. Ça, c'est notre bullet. Une bullet. Ça, c'est notre bullet point numéro 1. Daily correcteur. Regardez. Ça nous a dit, ah ça c'est génial. En plus, ça nous a mis des choses qu'on n'avait pas mis. Ça dit que euh, si on le pas seulement 15 minutes par jour, on va sentir une différence sur notre posture. Génial. Ensuite, pour le troisième, straight up and look proud. Ça aussi. Ça, ça a vraiment de l'impact. C'est comme, il faut essayer de régler un problème pour quelqu'un. Alors, quelqu'un là, qui a, qui a le dos un petit peu arqué, puis qui a mal au dos, là, mais ça c'est génial. Straight up, up and look proud. Vraiment, vous y allez avec les bullet points, là, qui vous parlent le plus. Vous avez plusieurs exemples ici. À la Heureusement, on peut juste en mettre 5. Pour le dernier, on va marquer que c'est bon. Suitable for men and women. Et voilà, vous avez vos 5 bullet points. Et ce, en moins de 5 minutes, c'est complètement Génial. La deuxième étape, c'est aller, comme qu'on a fait avec Jad aller faire la description. Je vous recommande de garder ces informations-là ici. Alors, simplement, faites un copier, coller du lien. On va réouvrir une nouvelle page. Puis, ici, dans Template, on va aller dans Amazon Product Description, paragraphe. OK, pour la description, Pour le Name, on simplement vous remarquez aussi votre Product Name, Back Posture Character. Ici, Key Benefits Feature, mais on va aller rentrer nos bullet points directement dedans parce que là, on peut marquer jusqu'à 800 caractères. Je prends toutes mes bullet points, je vais copier et j'envoie ça dans Jasper. Coller. Tone of voice. On va y aller encore avec Friendly Professional. Et on clique sur Generate. Boom, voilà. Vous avez deux exemples. Un qui a moins de texte et l'autre que je vous recommande fortement. Le plus qu'on a d'informations, mieux que c'est. En moins de 10 minutes, vous avez vos bullet points. Et votre description avec Jasper. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller comparer les deux, Jasper et ChatGPT, puis on va aller voir ce que ça, ça donne, les comparatifs entre les deux. Ok, mais voilà, finalement, dans ChatGPT, j'ai réussi à me connecter. Initialement, je voulais commencer avec ChatGPT et après Jasper, mais j'ai juste fait un petit switch euh, par le temps que je puisse me connecter. On va y aller avec nos bullet points. On va faire le même exercice. Mais par exemple, une petite affaire, c'est que ChatGPT, vous avez seulement cette barre-là pour lui dicter. Les instructions à faire. On va y aller avec. Si vous n'êtes pas bon en anglais, faites Google Traduction et écrivez-le simplement en français, puis après ça, switchez-le en anglais. Écris-moi 5 bullet points pour mon listing Amazon FBA pour un produit de correcteur de posture pour femmes et hommes. Ok, c'est comme un petit peu le premier essai qu'on a, qu a eu avec Jasper. On va réessayer ici, on va aller reprendre ça. « Write me five bullet points between 100 and 250 characters for my Amazon FBA listing. » OK, on va regarder ça. Comme je vous ai dit, il faut vraiment qu'on dise tout à l'intelligence artificielle. Regardez, même si j'ai dit « Write me five bullet points between 100 and 250 characters », ça a seulement sorti ça ici. Comment on pourrait essayer de transformer ça avec ça. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous avez vos 5 bullet points. C'est pas aussi détaillé qu'avec Jasper, malheureusement. Mais je suis certaine que si on joue encore avec les instructions, où on ajoute des mots, etc., là, ça, il va pouvoir, ChatGPT générer beaucoup plus de mots dans votre bullet points. On va aller avec la description maintenant. Une description de produit à partir... De mes bullet points pour un listing Amazon, Et on va aller comme ça. Simplement, on va copier ici. Write me a product description for my bullet points for an Amazon listing. Et ici, on va copier ça, un peu comme dans le principe de Jasper. On voit que la description a été reprise là, par les bullet points. Vous pouvez sensiblement jouer encore une fois avec les caractères, mais en Jasper et ChatGPT, j'ai une préférence pour Jasper. Vous avez vu, c'est vraiment comme easy going, straight to the point. L'IA des artificielles a vraiment compris ce qu'on voulait. Probablement parce que la plateforme a été optimisée pour faire des listings Amazon et des bullet points et des descriptions. Mais encore une fois, comme que j'ai dit, là, vous pouvez très bien vous en sortir avec une version gratuite de ou vous inscrire avec la version d'essai pour Jasper et en dedans de 5 jours, pouvoir faire vos bullet points et votre description. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi en commentaire quelle intelligence artificielle vous avez préférée et si vous croyez utiliser un des deux pour votre business Amazon. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!